Bonjour, bonjour. Il est actuellement 9h18. Nous sommes le samedi 28 octobre, 29, 29 octobre, je crois. Et c'est le premier jour depuis mon retour des États-Unis. Dans trois semaines pile, il y aura le match France-Espagne des streamers organisés par Amine contre euh, la Racaille Outre-Pyrénées. Oh, ça va, je rigole, hein, vous savez très bien que <rire> ne me mettez pas dans la sauce. L'annonce des équipes a été faite et je sais très bien, hein, parce que je l'ai vu, j'ai même tweeté dessus pour rigoler, que je suis considéré comme le maillon faible, le joueur mauvais. Celui qui euh, <rire> va un petit peu coûter à l'équipe. Et je ne peux pas en vouloir aux gens parce que, franchement, ma perf lors du match des héros justifie une telle opinion. Donc je, je ne leur en veux pas de penser ça. Par contre, ce que je peux faire de mon côté, c'est essayer de bosser, de travailler pour euh, faire en sorte de déjouer les pronostics. Je ne serai pas titulaire, c'est logique. Mais si, en étant remplaçant, on peut réussir à avoir un impact positif grâce au travail, et ben je suis preneur. Voilà, voilà. J'aurai du temps de jeu, je le sais, Inch'Allah. Et on va essayer de faire au mieux, donc euh, on se dirige euh, à la salle. Monsieur Saïd, Monsieur pied le coach, m'a bien motivé par message. Il croit en moi, ça fait plaisir. Donc on va faire quelques exercices, quelques trucs. Et on va essayer de répéter ça un peu tous les jours pour pouvoir arriver d'une dans une condition physique acceptable, Trois semaines ça va, je sais pas si c'est idéal mais c'est correct, et de deux, bah essayer de produire une perte là-bas qui pourra peut-être aider les miens, la France, à remporter tout ceci, c'était le journal de bord. Les amis, ça continue. Je suis allé me raser un petit peu le crâne, la bas là. Premier entraînement officiel pour Zach. Je m'y rends comme si j'étais Neymar Junior avec une petite valise, alors qu'il n'y a que des caleçons sales dedans. On va découvrir le stade Jambouin et le premier entraînement collectif officiel. Parce que tous les entraînements qu'on faisait depuis le début, c'était des entraînements pas obligatoires. Et donc là, je suis plutôt pas mal. J'ai commencé il y a maintenant une semaine. J'ai déjà quatre entraînements derrière moi. Deux collectifs, deux individuels que j'ai fait dans mon coin. Je te dirais que petit à petit, on progresse. Déjà, hier, j'ai ressenti des différences. Le fait de toucher le ballon plus souvent. Ça fait plaisir. Les petits exercices, la conduite de balle, la technicité. Je vois que ça va mieux. Et écoutez, petit à petit, on va essayer de progresser. Hein, Regardez ce stade. Donc nous y voici. Premier entraînement collectif pour Zach C'est parti. Pour la prochaine, tu l'as pas fermé, yes. À quel moment on a pu faire des très bonnes séquences en fait, il a très bien compris. en fait, vous ne regardez pas autour de vous, donc du coup, vous êtes concentré au même endroit. Il faut vous démarquer, il faut regarder qui y a derrière vous. S'il y a un jeune derrière, tu coupes sa ligne de passe. Et s'il y a un espace, tu le prends pour pouvoir écarter s'il vient par toi. Ça va, Vlac Il a bien bossé. Je te jure que t'as bien ouais, bossé. C'est un animal, là. du match, une victoire ou une défaite, elle va changer ma vie ou quoi Va pas changer ma vie ah non. Il a rien à, à gagner il a rien rien de rien par contre j'ai le respect de vous tous à gagner une personne qui se mouille et qui aujourd'hui joue autant de temps que pfut elle ne respectera pas et je te prends un exemple Péfute, et je suis désolé elle ne respectera pas j'ai que ça à gagner pour moi j'ai votre respect et ma légitimité je vous entraîne pendant un mois je suis une personne qui s'est donnée elle joue 20 minutes j'ai aucune légitimité prends pas ça il en coach prends un autre par contre, si t'as besoin d'un animateur social, prends ça, il est parfait Moi, j'ai que ça à gagner les résultats, je m'en fous Et j'ai de la chance, parce que la vie est bien faite, si je mets ceux qui ont bossé, j'aurai un bon résultat C'est ça qui est bien fait dans le football C'est la première fois que vous êtes tous assis au sol. Ça montre l'intensité que vous avez mis. On a quand même attendu le troisième entraînement. Être par terre comme ça, après chaque entraînement. Si sur l'entraînement suivant, qui sera plus long, plus dur, vous n'êtes pas KO, c'est que vous avez mal bossé. Là, vous avez très bien bossé. Mmh. Très très bien bossé. En tout cas, c'est mon avis, je pense que c'est celui de Martin. Tout mmh. ce que je vais dire, par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui, sincèrement, je vous dis la vérité, si vous continuez à bosser comme ça, l'Espagne, on va même pas juste les gagner, on va les manger. Et je vous parle du premier degré, et j'y crois à moi. Si on joue comme ça, on va les manger, on va les tordre. Ok, mais continuez comme ça, les gars. mieux les gars Ah, j'ai trop envie de jouer non parce que la dernière fois j'ai fait entraînement minable et là. C'est le renouveau. C'est le renouveau Et t'attends quoi là pour le renouveau par exemple De faire des belles frappes, des belles passes, de faire des bons appels, d'avoir une belle vision de jeu. Et tu vas manger quoi dans quelques instants J'ai mangé moi Ah ça y est Ce matin j'ai mangé banane, petit jus. Là je suis bien, après j'ai ramené un petit sandwich au poulet. Tu n'es pas de la team crème avant l'entraînement comme ce monsieur là Oui, mais vous mangez des crêpes au en bleus Ouais frère, on est des sportifs, le cœur il illumine vite. Le corps il est vite Vous avez vu, petite ambiance vestiaire, deuxième entraînement. Aujourd'hui, ça me fait plaisir. C'est un entraînement et c'est la consigne dédiée aujourd'hui au sérieux. Moins de caméras, moins de vidéos. Bon, paradoxalement, moi j'ai quelqu'un pour me filmer aujourd'hui depuis les tribunes, tranquille. Donc vous aurez quelques images. Mais aujourd'hui, faut se la donner. Et moi, je suis chaud là. Je suis prêt. J'ai fait euh, tous les efforts pour pouvoir mettre euh, les crampons et qu'ils m'aillent bien. Ça les a foutus dans l'eau chaude. Ça les a bien détendus. J'ai même récupéré mes semelles que j'avais enlevées ces derniers temps. J'ai bien bouffé. C'est mon quatrième ou cinquième entraînement au total. Il en reste deux après celui-là pour le match sérieux regardez ça on va vous faire euh, un petit point sur euh, la séance je vous avais envoyé le programme sur euh, whatsapp ok là on va faire un échauffement plutôt plutôt sérieux c'est un échauffement que vous pouvez, euh, vous pouvez nous inspirer pour le match le match l'échauffement il va être très important on va faire un peu plus froid que, mais, que maintenant les Espagnols auront les jambes lourdes avec le voyage. Comme Marta vous l'a dit, si on est sérieux le premier tiers d'heure, le match peut vite basculer en notre faveur. Donc là, ce que vous allez faire, on est dans le rond central. Pour l'instant, vous partez tous en conduite de balle avec un ballon et toutes les 30 secondes, on va vous donner une petite gamme. Une petite Regardez, je vais un changement de direction très visible. Donc là, top, hop, changement de direction. Top, hop, changement de direction. Allez, top. Très bien. Première équipe à faire l'aller simple. Seulement avec la tête. Très vite. Ouais, il y a ça, les applique-toi, applique-toi. C'est bien, vous le faites sérieux, là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime j'aime beaucoup. C'est la dernière ligne droite, là ça va être des entraînements pleins. Il euh, faut juste se focus à fond. Saïd, il m'a parlé, il m'a dit qu'il allait être intransigeant, que ça soit tout le monde, moi y compris. faut qu'on le montre déjà sur le... Ici, maintenant, dès maintenant, il y a aujourd'hui, lundi, mardi, jeudi. Oh, non, je ne sais pas pourquoi on C'est sur 11 contre 11, le jour spécial, on est à 3 à 4 jours du match. Gros progrès, on a gagné ce petit de rose contre 11, et ça se passe super bien. Je ressens les progrès, je ressens que j'arrive à beaucoup plus tenir. On bouge, on bouge, on bouge, on a une bonne équipe, Mais vraiment c'est lourd. Mon gamin, tu le sens comment À quelques jours, là comme ça. Féro, en vrai c'était encourageant, Zach, solide, en fait t'as marqué quoi de tout. À la fin sur la 2 buts. T'as marqué 2 buts. Mais sur le 11 contre 11, ça a été énervé à la fin. Fois, on on a les a mis deux de contre une équipe qui a un peu l'habitude de jouer ensemble et qui sont très physiques. Mais les Espagnols, je pense qu'ils seront meilleurs. Ouais. Ça va être rude. Mais en vrai, je pense que toi, tu as le même match de moi c'est moins pire que ce qu'on pense ouais je suis d'accord franchement c'est énervé ouais. moi j'aime bien moi il y a un truc il y a un truc il y a pas d'atmosphère ah ça fait plaisir Billy Billy Billy viens raconter l'histoire de Yass s'il te plaît ah non les Paul. s'il te plaît ah, il y a une non. histoire de Yass en gros Yass si je l'ai prévenu comme dans un anime je lui dit on était sur le même axe je lui dis frérot prochain 1v1 qu'on a toi et moi je te monte en l'air quoi tu l'as annoncé l je l'ai annoncé Martin, Bartab il me fait la passe au goal j'ai la balle je le regarde si c'est moment Clac, clac, petit pont, il a tellement là, il m'attrape, il fait des fautes, il m'attrape, et après il a dit des c'est ouais, Il a quitté le vestiaire, il, il a quitté, il a dit à revoir à personne. Et le moment où il a pu se câbler, c'est quand il, était, il avait la balle dans la surface. Il a étiré, moi je cabale derrière, je mets une pointe dans le ballon, il tire dans le vent, mais Je dis mais merde Mais putain Et là, il a câblé, on l'a plus revu après. Bah bah écoutez, vous comme vous voyez, il y a une bonne ambiance. Hein. Mais il y a juste un message. Vas-y. Pour toi, vraiment, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais cher frérot. C'est nécessaire. Faut avoir du montage. Dans cher. ta mère <rire> Ah! <laughs> <laughs> Les frères, dernière séance avant le match, grosse opposition, plein de trucs à venir. On rejoue contre les mêmes, contre qu'on a joué la dernière fois, gagné 2-1. Et après, on a un entraînement tactique, mise en place et compagnie. Le vestiaire est plein, il y a mon gars Yannou, Yannou. il y a nous. je Ça va Ça va Ça aujourd'hui. Ça se voit. Je suis pas content du 2-1 Ah, le 2-1, il était pas assez bon Non, non, on a plus du temps rentrer dans le match au Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, une bonne femme, Je suis d'accord. Dehors je suis avec euh, le monstre un petit peu blessé, mon gars Bruce. Ça va quoi Ça va et toi Tranquille okay. Ah, ça va ton... Ça va aller ton bolette Petite douleur, je suis vieux maintenant. Tu as un des vieillards de qui... Des miniestas, c'est Des l'air. Mais sinon, ça va. Comme ça, le truc Énervé. Donc du coup, dernière opposition, super important. C'est vraiment donné à fond les gars. Ça va pas tricher. Je te remets dans le contexte. Vas-y. Yass avait prévu de faire les mèches blondes de CR7 pour sa Memos. Ouais. Et vu que je veux pas qu'il ah copie, je veux pas être copié, <rire> il y en a que un ou deux qui aura grâce à ce pierre-feuille en 1. Et la phrase c'est 1, 2, 3, pierre-feuille. 1, 2, 3, pierre-feuille. Sans le puits, sans le puits. Sans le puits. Pas de puits. Pas de puits. Oh là là. Ciseau 2 3 pierre-feuille, ciseaux. Oui <rire> Mais samedi, je le jure, tu la avec Blonde. Eh bah, ben, je ne peux pas jouer avec Dernier entraînement terminé avec le frère, avec Saïd. C'est plaisir. On se l'a donne, mon gars. Hein Vas-y. <rire> Il y a tout le monde là. Il y a beaucoup de gens également devant le stade. Et vraiment, on se donné de fou. On a fini les exercices à disposition tactique. Tout, tout, tout, tout. tout. On espère vous rendre fiers. Hein. Au moment où on cette vidéo, vous connaissez sûrement le résultat. Mais en tout cas, on a bossé. On a bossé pour se la donner. Qu'est-ce que t'as mort T'as fait quoi Attends Oui, oui, ça bosse, ça bosse, ça bosse de zinzin, bref tout ça pour dire, contrairement au match des légendes où j'avais aucun entraînement et une condition physique déplorable, je me suis beaucoup entraîné, là j'arrive à tenir des 30 minutes en jouant etc, bon bien évidemment, hein, tu te dis bien que c'est pas Zach qui va faire des gros appels en profondeur avec une vitesse de pointe, c'est pas moi qui vais faire tous les efforts défensifs non plus, même si on triche pas, on essaye, mais je le sens bien, je le sens bien et je me sens bien. Là, dans deux jours, ici, il y aura 20 000 personnes. Et J'espère que cette vidéo vous fait plaisir. J'ai essayé de vous faire vivre la chose un peu différemment. Au lieu de vlog continu, j'ai voulu faire une vidéo globale. Et J'espère que vous avez bien aimé. Franchement, on espère gagner. En tout cas, France-Espagne, on veut représenter la France et on espère bien le faire. Ça y est, les gars, c'est le jour J. Jour de match, samedi midi à l'heure actuelle, quasi pile. Enfin, tous ces efforts, tous ces entraînements, tous ces moments nous ont menés à aujourd'hui. Et j'ai trop trop hâte. J'en peux plus vraiment. J'ai trop trop trop hâte. Et j'espère que ça va bien se passer. Inch'Allah, je vous jure. On n'a pas triché. Ah, le, on n'a pas triché. J'ai sorti dix fois la vidéo. Mais on a fait que de faire des efforts. On s'est entraîné. On a créé un vrai groupe. On a vraiment eu une expérience humaine de fou, tu vois. Et sincèrement, je le sens bien. J'ai un bon feeling là tout de suite. Là, tu vois. On a réussi à créer quelque chose de fort on a progressé tous ensemble après trois semaines d'efforts où je sens que moi aussi j'ai perdu j'ai perdu du poids je sens que j'ai progressé aussi on espère pouvoir le montrer correctement ce soir et remporter la victoire ce soir il n'y a pas de performance individuelle tout ça machin qui compte ce soir la volonté ce sera de gagner de représenter euh, les français de quelque sorte en fait hein, tu vois et au global essayer de vous rendre fiers donc là je me rends gentiment à webed on a rendez-vous à 16h on va avoir euh, un bus qui va nous ramener euh, sur place. Il y a peut-être une petite chance qu'on soit très bien habillé. vous allez voir. Et donc on arrive au stade après euh, échauffement, tout, tout, tout le reste et conditions de match. Je vous filmerai un petit peu tout ça. Et ça y est, on y est. Wow, les belles tenues. Eh hey, Pépite, t'es tout beau, bon, frérot. Oh, t'es magnifique. Oh, t'es magnifique non Eh hey, Boubé t'es beau bon, là. Ils nous ont fait les petites tenues. France, pour la sortie du bus. On a un joli bus. Et en sortant, on va tous être habillés pareil. Bon match, bon match, je vous dis, bon match, match. Oh On a tous notre petit gâteau. Oh, ouais, même des notes Et le Mich, le côté là, le côté gauche! Oh, C'est sérieux, hein! Mec, t'imagines, je vais être sur le côté gauche, tout le monde va crier! C'est C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est la première véritable phase de jeu offensive Alex Et c'est pas terminé, ça va revenir sur le flanc droit Ballon et arrière tu as raison, je, je surveille attentivement également Péfut Attention, ça c'est un ballon Sacrani, dans l'intervalle pour un face-à-face -face. Il a senti le retour défensif, il attaque les ballons, coup sifflé, Le défenseur espagnol, Telmo, qui restait au sol sans grand dégât vraisemblablement. Monsieur Paga Ça c'est bon Ouais mon Paga, je vous dérange mon et tu sais que ça me fait plaisir de t'avoir. Je suis avec Amine. L'équipe de France se rapproche encore un peu plus de cette victoire. Ballon sur le côté droit avec Boumé. On attend la position d'Amine, peut-être. Boumé qui a passé le crochet, oui. Sur le flanc droit encore. L'avantage sur le compte. là, d'Amin. Boumé peut-être dans la frappe. Ça va revenir, Bruce. La frappe de Boudoumé Cette ambiance comme annoncé, Kanto qui va porter loin, on va accompagner ce mouvement, on va accompagner les bleus. Et puis tranquillement ensuite Douagby va prendre le relais parce que il faut que ça vive sur la, la scène. là. Jusqu'à très certainement voir Amin venir remercier tout le monde, venir remercier ce présent sur la chaîne, plus d'un million de cents. Plus cent, on Oh là là là là. Moi je suis avec une dépense. Le vestiaire des gagnants. Ça, ça, mieux, le vestiaire des ouais. gagnants. Regardez ça. Oh, Quel est plaisir. Mon ah, hein. ah, ah, gars ah, Billy, on a gagné. On a gagné. Franchement, on s'est tous très bien donné. La folie, sérieux. Gros, Fleuron, on a gagné. Des soldats sur le terrain, frérot. Tout le monde. Arsène, ensemble. T'as joué. Allez, on Graille-le. Je t'en supplie. Non, je c'est un ami. Petite Si Sidon, la graille. Quand vous, quand vous Oh là là là là on c'est ça qui est y tonton. Oh là là, mon tonton, mon tonton. Qu'est-ce Absolument. Oh, merci Les des monstres. Tout donné, tout donné. Quel, Quel plaisir. Plaisir partagé.